Le 10 23 mars 2017, à 17h03, une camionnette chamarrée et brinque ballante quitte Barjol, charmante bourgade du haut À l'intérieur, une escouade réjouie et finaude, de joyeux drilles qui méditent sur le week-end à venir, à moins qu'ils n'échafaudent déjà de plus téméraires et de plus cocasses dessins pour l'avenir. À 21h11, après 311 km, 31 tunnels et une frontière, le même chariot se parque à Garessio, village piémontais de quelque 3432 habitants. La brigade du Var, acronyme voltairien, pour ne pas dire ironique et signifiant vide à remplir, était arrivée à bon port. <rires> C'est que depuis 23 ans, Barjol et Garessio attendent avec impatience mesurée qui n'empêche point les travaux habituels, avec impatience quand même de retrouver ce lien, ce compagnonnage, cette camaraderie. Et parfois, d'une banale et prosaïque soirée, parfois donc d'un gai apéritif, sortent des envies qui très vite se transforment en détermination, de détermination en bellissima initiative. qui d'autre que le vide à remplir pouvait venir combler deux décennies d'inertie Qui d'autre que ces bandes de gays pinsons, groupe hétéroclite de jeunes Varois et au demeurant fort professionnels pouvait remettre au goût du jour un héritage d'après-guerre Le jumelage. Celui de Barjol Garessio naissait au printemps 1974. Tournois de foot, courses de vélo ou courses à pied, à Gap et autres gueuletons arrosés. De 1974 à 1994, le jumelage allait bon train. Mais depuis le milieu des années 90, plus rien. Hey, yo. C'est d'accord. Ah si, euh, regarde, le maire de... Je les, les photos, là. William Nironi. Ah, William. William. Nironi. William Nironi. Sans doute, était-ce là l'occasion de mettre en œuvre une première mondiale. Un prétexte et une aubaine d'organiser un jeu dont on dit qu'il est gouverné par le hasard. Un loto international en duplex sur les rives du Tanaro, à Garizio, au club du Castellas, à Barjolles. C'est partie d'une grosse blague, parce que euh, ça nous faisait marrer avant de repenser bon, à relancer le jumelage. Et du coup, on a eu cette idée-là de contacter euh, un bar de Garizio, qui est le Caverna Pub, qui a dit ah, « bah, Ok, pourquoi pas, on est partant ». Donc on va tirer les numéros ici, à sur avec le boulier gracieusement prêté par la mairie de Barjol. En somme, un événement qui unit, amalgame et implique les habitants, faisant table rase des frontières et de ce vide chronologique de 23 ans. ingrédient clé de la réussite d'un tel loto des garetiens accueillant avenant et chaleureux clé de la réussite d'un loto œcuménique. la générosité et le sourire des commerçants des personnages. Des barjolets, épicuriens, jouisseurs et farceurs, guère tatillons sur le nombre de kilomètres pour venir participer au loto dans la bourgade piémontaise. Je parle pas bien italien, et bonjour, non à tous. Ah Je suis enrhumé Et assurément, un zinc, un estamine et un abreuvoir, le Cavarna. ici à Garecio, je vous rappelle que Garestio c'est une station balnéaire avec, au bord de la plage avec une, Ici nous sommes avec les palmiers, les balmiers et tout ça Après, après je suis or, hein. les glaçons, le pastis Mais aussi... En dehors du folklore et du jeu, c'est bien la gaieté unanime de l'événement qui demeure. Le partage simple et l'excitation du jeu. 14 60. C'est Ce qui me posait un petit peu le problème, c'est ce pauvre agneau. Qu'est-ce qu'il est devenu L'autre moitié La moitié. La... La... La... La... La... La... La... La finalement est à Barjol, voilà. il est resté euh, autochtone, mais l'autre moitié, moitié, on ne sait pas si elle va venir garer sur le jour... Ouais, à pied ou, à ou par l'école, je ne sais pas... Bon, écoutez, euh, voilà, voilà. c'est le seul truc, on, on peut dire, que, voilà. qui, qui, qui a un petit peu... Nous, on a douté à un moment donné. Les douze galéjades et les pieds tumultueux et frénétiques qui déchirent la piste. La matinée, ils sont veillables. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao. Una mattina, mi sono tagliato e ho trovato il oh, partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao. partigiano, portami via, che mi sento See you, boy. See you, Partigiano, partigiano, partigiano. Oh, Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. se io voglio, se io voglio <inaudible> partigiano, partigiano, Passerà, oh bella, ciao, bella, ciao, bella ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, e passerà e dirà ciao, oh che ciao, ciao, Et c'est déjà l'heure de repartir, 311 km, 31 tunnels et une frontière.